Bonsoir Je suis là pour sonner votre sonnette d'alarme Dieu m'a dit que c'est le temps Il est temps pour toi de devenir riche Tu suis On t'a trop menacé On t'a trop menacé tu as trop douté de toi. Et depuis quand tu as même commencé ton travail spirituel, là, souvent tu as l'impression que ça n'avance pas. Eh Et... Et... mmh. Eh Ma chérie, les rabats joints ne vont même plus passer à côté de toi. Tu vas donner rendez-vous à quelqu'un qui allait descendre ton énergie la personne ne va pas venir. La personne va oublier à l'heure de ton rendez-vous. C'est 24 heures plus tard qu'il va se rappeler. J'avais rendez-vous avec Jocelyne. Oh my God. Ta vibration n'est plus comme pour les autres. Écoute, tout le temps que tu as passé seul là, tu n'étais pas seul. Tu étais en désintox. Tu me suis. Tu étais en cul de désintox. Commentez cela, vous me dites que j'ai fini ma désintox. J'ai fini ma cul de désintox. Écrivez-moi ça dans les commentaires. J'ai fini ma désintox. Ta peau, là même, ce n'est plus la même chose. Tu vas rester en ça, l'agent va te poursuivre. l'argent va te suivre, ma chérie. Tu donnes même. Tu donnes 500 000. 5 millions viennent sur toi le soir. Donc, l'argent va te pousser. Ne fais même pas l'erreur de donner l'argent. Comme tu fais les dons là, c'est grave sur toi. Oh, oh Oh my God. Tu as traversé les zones. Tu as traversé les tempêtes. Tu as traversé les doutes. Est-ce que chaque jour je déclare? Depuis avril, depuis avril l'année passée que je déclare que je suis riche. Depuis avril l'année passée que je déclare que je suis... Ah ah Il fallait te purifier. Il fallait enlever les pensées. Tu vois, tu as certains tu es, de tes ex-là que quand tu arrives à côté de lui, tu es prospère, il est pauvre. Mais pour l'instant, il a une voiture qu'il a depuis 5 ans. Comme toi, tu n'as pas de voiture... Il joue sur ton mental. J'ai un gars comme ça là, non? Oui, oui, oui. Il avait une grosse voiture. Quand moi je marchais souvent avec lui, je voyais sa façon de faire. Il voit ça, il voit le prix, il se plaint. Il voit ça, il voit le prix, il se plaint. Il voit donc, il avait une façon de se plaindre de tout. Il dit: Ah, j'ai compris que la prospérité, ce n'est pas la voiture. écoute moi bien. Mesdames et Mesdames, Mesdames et Mesdames, moi, il n'y a pas mes choses pour les femmes. Les hommes, là, vous allez vous vous allez damiser. La prospérité, ce n'est pas la voiture. Tu as parti chez quelqu'un qui a une belle maison, mais la personne vit comme un pauvre. Eh, il n'y a pas l'argent de ça. Eh, la, la facture d'électricité. Eh. Et... Je dis, mais ben, ah, quand on, entend, on voit ta maison, on croit que. La prospérité, ce n'est pas la, la seule maison que ta personne a acheté depuis 15 ans-là. Parce que quand ta part va, va commencer, ma chérie, tous les 6 mois, tu vas acheter une maison de 500 000 euros. Tous les 6 mois, tu achètes une maison de 1 million d'euros. Higher level, another dimension. Là, on vous, on vous, on vous stresse. Où est ton argent? Tu n'as pas l'argent. Écoutez, ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour de vous maintenant. Hein. Hum, et... Parfois, il reste on s'est dit que Seigneur, donne à ces enfants qui m'écoutent, tes enfants que tu as envoyés à moi, donne la capacité de laisser leur imagination saisir ce que tu as pour eux. Donne-le cette capacité, Seigneur. Tout ce qu'ils utilisent contre toi, où est ta part? Où est ça? Je vous ai déjà annoncé au début de l'année 2023 que ça, c'est votre année vous allez toucher avec, tu vas toucher avec tes mains les sommes d'argent que tu avais passé au moins 10 ans à déclarer que j'ai, j'ai, j'ai, j'ai l'année si tu vas pas dire que j'ai tu vas dire je touche tu vas sortir ça du compte bancaire, tu vas me mettre devant toi, tu vas aussi toucher comme ça là d'abord, que toucher piap, piap Eh non vous fait souffrir Dieu prend son temps pour nettoyer ton environnement il y a les gens qui avant tu les tolérais tu dis ouais je n'ai pas le choix maintenant là, dès que tu arrives à côté de ton, ton, ton énergie ne veut même plus Ah Georges bonsoir on s'est trop moqué de vous Quand tu faisais ton travail spirituel, on disait hey, « Hé, laisse laver le sel et devenue sorcier, non ?» Je ne dérange pas. Lavage à distance. Et je vous dis toujours, le travail spirituel, tu dois investir sur ça. Ne crois pas que tu vas acheter le sel de 50, tu vas te laver avec, après, t'es nia, nia, nia, nia, J'ai bien dit ce matin que cette journée, je parle à ceux qui ont déjà… Tu sais que depuis 3 à 6 mois, tu as sorti ton argent chaque mois pour faire un travail spirituel. Pas vos affaires que tu achètes le sel de 25, tu te laves avec là. Parce que vous connais, votre chicheté là, je vous connais. Vous pensez que vous pouvez manipuler Dieu? Il y a un moment, écoute quand tu commences le travail spirituel, c'est comme si tu montais la colline. tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes un moment tu arrives au sommet on dit que dépose le truc au sol tu t'assoies dessus ça fait seulement que ça et c'est la base que tu n'arrives jamais en bas tu ne touches jamais le bas tu ne vas plus jamais remonter Pas les anciens succès Quand en 2003 j'avais l'argent depuis qu'on m'a frappé en 2004 voilà ça en 2024 je n'ai jamais... pas eu l'argent pas vos bêtises là pas vos bêtises là C'est l'argent générationnel que tu as. Tu positionnes tes fils. Tu positionnes tes petits-fils. Tu positionnes tes arrières petits fils Vous jouez beaucoup. Quand Jocelyne parle, ça parle. vous me dites que je parle. non. On change les vies. On restaure les destinées. Et si ne me contacte pas, t'as un peu de te la contenter en inbox pour lancer la poule. Vous pensez que c'est... Tu attends... Je... Et, euh... Souvent, je vois quelqu'un qui dit que je voulais te contacter, mais... Quelqu'un... Voilà, quelqu'un m'a fait un message aujourd'hui. La personne m'a écrit le 4 décembre 2020, 2022. 22. Oui, madame, je t'écris parce que je ne peux pas entrer dans 2023 sans finir, sans faire mon travail spirituel. J'ai écrit, j'ai dit que prends une consultation. 4 décembre, 4 janvier passe, le 20 janvier la personne m'écrit que quand tu parles aux gens, il faut me donner les informations. J'ai bloqué une fois. Si tu me regardes, j'étais bloqué. C'est moi. J'étais bloqué. C'est pas l'erreur. Je ne pas que je n'ai pas la connexion. J'étais bloqué. Vous pensez que j'ai besoin de vous? Hop. Vous pensez que j'ai besoin de vous? Restez là, tu dors. Tu as compris? Dors, hein. Dors, mamie. N'achète pas le kit. Ne fais rien. Tu as compris? Je te lave un peu avec le sel. Quitte-moi sur ma part. Désabonne-toi, La nouvelle que je suis venue te donner, là. C'est pour les gens que tu restais, tu sentais depuis quelques jours. Il y avait quelque chose que dans ton corps. Tu sentais que... Après, tu dis que, est-ce que c'est vrai Est-ce que, je suis là pour te dire, ton argent est là. Ton argent est là. L'année, si tu vas voir les sommes d'argent que tu n'avais, toi même dans le rêve, tu ne pouvais pas imaginer. Tu es arrivé à celle-là 15 ans, que tu t'es vu avec l'argent. Ma chérie, l'année, si tu vas voir ça. Tu vas voir ça, lannée si. Mince. Vous parlez même de quoi? Mais. Tu m'as un peu Chez à impressionner les gens parce que tu n'as pas le temps, en fait. Chercher à impressionner, c'est fatigant. Ça t'empêche d'enjoy. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les gens qui ont cherché à t'intimider, là, tu les connais, non? Il y a les ex, il y a les ex les tantes les oncricônes, les mamanticônes, tout ce qui est con là. Il y même les amis amicons, les sorticônes. Comment on dit No strings attached. Donc, no strings attached, pas de rapport, pas de lien. Je, je vis ma vie. Souvent ils vont dire que si tu meurs tu crois que qui va t'enterrer. Si tu meurs tu crois que qui va t'enterrer. N'est-ce pas c'est nous. Hein? attendez-moi hein? Vous attendez mon cadavre pour m'enterrer non. Vous savez pas que les services des pompes funèbres qu'on peut à l'avance. Voilà souvent avec quoi ils vous, ils vous calculent. Qui va t'enterrer? Qui, qui, qui, qui va t'enterrer? L'époque du chantage elle est finie. Hein? Là, tu ne veux pas vivre ta vie parce que tu as peur des gens. Hey, pardon, excuse-moi. Tes petites peurs qui marchaient avant là. C'est fini. C'est fini. N'est-ce pas quand tu meurs, tu es amour? N'est-ce pas quand tu meurs, tu es amour? Mais vous allez vivre avant de mourir. Tout ce qu'on t'a dépouillé là. Ma chérie, tu vas rester en 2023 comme ça là, La vie sera suite. Et tu vois, ça va venir sans la peur. Tu vois le proverbe 10, verset 22. La bénédiction de Dieu, ça te rend riche. Ça te rend riche et ça n'apporte pas la tristesse dessus. Donc tu restes comme ça là. Gauche, bonheur. Droite, bonheur. Devant, bonheur. Derrière, bonheur. 360 degrés, bonheur. Oh Seigneur, que tu es bon Seigneur. Tu vas rester dans ta chambre, comme ça, dans un appartement seul, tu vas le conserver Dieu. Eh, eh, eh. Praise the Lord, allez. Praise the Lord, allez. Ah, dit que la voisine, là, qu'est-ce qui se passe avec elle? Tu vas chez les costauds, bafle, JBL, là. Oui. Tu mets la musique, tu joues, boum, boum, boum, boum. Eh, eh, eh, eh. Everybody praise the Lord now, I will praise you every day, I will praise the Lord. Ces déceptiques vont dire, yeah! Pourquoi on ce qu'on n'a pas mis la fille à fil terre? Non? Comment est-ce qu'elle est encore heureuse? Comment? Mais le tout c'est, hein? Hors de ta portée, hors de portée de mains. On n'a plus te toucher. Même leurs paroles. Le jour où ça arrive à côté de toi, ça frotte ton nez, comme ça, ça glisse, comme, comme ça glisse comme l'eau sur la peau du canard. On n'a plus peur de... Je suis. On n'a plus peur de. On n'a plus peur de. C'est fini. Oh, que c'est bon. Eh, hey, Seigneur Dieu, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon. Marie, on, on ne s'occupe même plus d'eux. En fait, tu ne veux pas savoir s'ils si ont honte ou pas. Tu vois, tu n'as pas l'espace dans ton énergie. Non dans tes conversations, il n'y a plus l'espace pour dire, euh, « Tu as vu la tata là, comment elle me regardait ?» Non, non, non, non, non, non, non. Il n'y a plus l'espace. Non, il n'y a plus. Jamais. Non avant que tu penses même à eux, tu restais comme ça dans ton lit la nuit à 3 heures, tu pensais à eux. Non, non, tu avais... Non, non, ma chérie. Ah! Jamais. Je te voir dans ta nouvelle voiture. Tu as vu le genre, que, le genre de personnes qui croyaient que tu devais rester pauvre là. Et après la personne qui a commencé à croire que tu, que tu es obligé de t'occuper de cette personne là. La personne voit comment tu manges ton argent, comment tu es à l'aise, comment tu ne manques pas, comment l'argent ne fait que venir encore. L'ongari de la personne quoi En fait, tu ne peux même pas voir l'ongari parce que tu n'es pas, ce n'est même pas dans ta ligne de mi Ce n'est pas dans ta ligne de mi je ne peux pas te calculer. On ne peut pas parce qu'on n'est pas dans la même, on n'a pas, Tu ne sais pas. Je... C'est un peu comme si tu me disais de, de, de, de, de, de, de parler au poisson. Le poisson est dans l'eau. Moi, je suis dans l'air. Dans on, on ne peut pas. On n'est pas. Je sais pas. Qu, qu, qu, apprenez à connaître qui vous êtes. Même si vous trouvez, ils disent que voilà, voilà. Tu dis que non. Mokafi. Mokaje. Tu es dans la ville où il y a la personne. Tu ne penses même pas à ton euh, Avant, tu disais que ah, c'est pas, bah, il ça. C'est pas, Douala. là. Jamais. Tu entres dans la ville, tu fais tes deux jours de tout, dans tes hôtels, dans tes endroits. Tu finis, tu pars. Quelqu'un un jour, dans deux mois, il te dit que tu étais parti à Bofissant, tu avais vu ta personne. C'est qui comme ça C'est qui comme ça Ah Non, non, non, non Parce que ça fait même deux ans que tu n'as pas pensé à la personne. Deux ans. Deux ans. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas rester. Une heure de temps. Sans avoir le oui monde dans ton cœur de la personne. Hey, Qu'est-ce qu'il va dire de moi? et hey, hey, il m'a abandonné avec les enfants. J'ai fait comment payer le loyer. J'ai fait comment payer l'école des enfants. et hey, qui va s'occuper de moi? Non... Ma chérie, il finit. Finish. L'inquiétude est finie. L'inquiétude est finie. La honte est finie. La, la victimisation est finie. Tu n'es pas une victime, ma chérie. Dieu t'a aidé. Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a délivré. Oh, Dieu t'a prospéré. Oh là là. Oh, applaudissez pour vous. Applaudissez pour vous. Applaudissez. Clap for yourself. Clap for yourself. You did do well. You est do well. Yes. Mm -hmm. Yes. Ne vous fiez pas aux gens qui viennent vous impressionner que je pas en bain. Je pas en France. Personne n'a pas 100 000 francs? Pauvra, comme ça, la à de... Moi, j'avais l'argent. Je n'aime pas les quand vous me conjuguez les verbes, j'avais l'argent. Tu viens tu vas m'impressionner avec ça. Même vous, les clients, là, quand vous venez devant moi, j'avais l'argent, tu sais. Moi, à une époque, je... Pardon. Bof. Tu, tu vas faire ça avec moi? Tu veux faire ça avec moi? dans très bien. J'avais l'argent, hein? Tu sais. J'avais euh, euh, euh, les bijoux de 10, 15 millions. Ça, c'est pour toi là-bas. Pardon. Laisse-moi tes bêtises là. Laisse-moi là. Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Je vous parle d'un futur. Donc je te parle de comment tu es maintenant, pour toujours, forever. Vous vous laissez plus impressionner par n'importe quoi et n'importe qui, hein? I am prosperous. Je suis prospère. Tu vois que tu te parle de mon argent? Tu veux que je parle de ton rêve? Tu es folle. Tu es folle. Je suis en train mon argent. Je parle de mon argent, ça me plaît. Tu veux que je laisse venir interpréter ton rêve? Hein? Vous êtes folle, Il y a les jours où tu dois rester. Tu enjoys ton argent dans ta tête. Tu commandes un bon repas. Même le repas de 20 000. Tu manges. Tu pars dans un bon hôtel. Tu te couches. Tu dors. L'argent entre dans ton corps. Tu mets ton téléphone en mode avion. Après, tu passes sur Netflix. Tu regardes même deux films que tu as téléchargés. Oh, oh l'argent est bon. Oh, my God. Tu te réveilles comme ça, là. Tu vois encore comment même il y a même, 16, même 18 millions qui entrent encore dans ton compte là. 50 millions, oui. Vous parlez même de quoi Vous parlez même de quoi Parlez bébé bébé là. Laisse la prospérité entrer dans ton compte. Soleil. Ne pas mettre sur quelqu'un. Que viens avec moi, médite. Viens avec nous, pardon. Fais ta chose seule. Non, ma, merci, la, la, la, Mignon. J'ai des abonnés souvent qui... Moi, je suis dans mon film solaire. Moi, je fais mon film. Mon film, c'est une place, monologue Facebook. Souvent, quelqu'un croit que je vais quitter de, mon, de, mon, de mes chevaux, de mes licornes blanches ont porté les talons, lui, lui, lui, lui le bouton avec la bille lui viton sur les sur ses licornes là. Je descends de mes licornes pour venir parler de tes de tes blocages. Non, il y a des jours je suis pas dedans. Excusez moi dedans. Excusez-moi. Il y a des jours j'aime moi mes licornes, je reste sur mes licornes. Oui. Après équipe de la licorne, je pars dans la Bentley. Après équipe de la Bentley, je pars. Je, ça me plaît moi. Ça au point hein? Oui. Je, je te dis, ça me plaît moi. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur de l'autre personne. Comment il peut rester cela? Je suis tellement aigrie. Tout le monde m'énerve. Et la fille vient avec, ses, avec son bonheur. -là. Elle vient, elle bien elle vient. Il faut, il faut absolument que je gâte. Désolée. dis vous Dis dis- Oui, j'aime. Mais l'icône On la robe Louis Vuitton. Elles ont le talon le bouton. Elles ont la corne sur la tête comme ça. là. Oui. Et je suis, en tête, je suis montée sur elle comme ça. Oui. Elle avec les talons. Oui. Là, <rire> oh my God. Même mes enfants, je ne crois pas que mes enfants ont le degré de folie que moi j'ai là. Ils ne pas. J'aime mon monde. J'aime mon monde que j'ai dans ma tête là. J'aime. C'est rare de trouver des gens comme ça. Hein. Là, tu rêves ta chose, ça te plaît toi. Tu vois que okay, après la voiture, si il me faut maintenant quel genre de voiture. Quelqu'un sort là-bas. Hein? Mon mari ne veut pas que j'ai.. Moi, hey, que la, mamie, je suis en train de designer ma, ma chaussure, ma, ma nouvelle voiture. Tu viens me parler de. Hein? Tout commence ici. Développe la capacité de t'isoler dans tes choses, dans ton âme. Dans ton âme, dans ton bonheur, dans ta joie. Laisse-on t'appelle folle, tu t'en fous. Une folle qui s'en fout, oui. Je suis une folle qui s'en fout. Nos problèmes. I like it. Je vous ai dit que l'argent va vous poursuivre l'année-ci. Tu restes comme ça, là. Tu, tu oublies même l'argent. Un mois, tu vois l'argent que tu as mis de côté, tu dis, ah. Mais Seigneur, regarde tout ce que j'ai réalisé. Regarde tout ce que j'ai aidé. Regarde tous les projets que j'ai lancés. Comment j'ai pu mettre le triple de mon salaire habituel de côté La prospérité vient à l'opposé de ce que on t'avait expliqué. Économise, l'argent va doubler. La banque va te donner un taux d'intérêt déservé au 0,3% par an. Demande à Dieu de te guider comment tu vas utiliser ton argent, tu vas voir. Vous êtes habitués, Vous ne pouvez pas passer une semaine sans donner à quelqu'un, sans faire le salak avec moi. Tu vas donner à quelqu'un, tu as donner. Si vous avez fait votre, j'ai fait les lavages aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas reçu votre vidéo, demandez qu'on vous envoie. Tous les lavages que j'avais là, tout ça j'ai fait ça aujourd'hui. Donc quand tu reçois ta vidéo là, tu vas voir j'ai donné certains j'ai donné des instructions, d'autres j'ai pas donné. Oui. Mais... Yes. J'ai dit après ton lavage je fais le salak. Sors, tu donnes à quelqu'un que tu sais que la personne ne va jamais te relocaliser pour te dire merci. La personne ne va jamais te chercher pour dire que... « Bonjour madame, c'est vous qui avez déposé ça, merci. » Quand ta main gauche donne, ne fais pas que ta main droite voie. Secret de la prospérité. Les gens sérieux dans les hautes sphères, dans les loges, ils connaissent ce que je vous enseigne ici. C'est vous qui êtes là. « Je vais, mon argent, mon argent. Oh my God, que vous n'avez pas compris. Mais je sais qu'il y en a qui comprennent. Il y en a ils sont on est frères et soeur. On se connaît, on est frères et sœurs, on se connaît. C'est mm -hmm. pour ça que vous aimez voir ma tête. Vous aimez trop me voir. C'est pour ça que vous aimez me voir. Vous aimez me voir jusqu'à... Quand vous êtes vous ça, vous dites que hey, je c'est que je te connais quelque part. Je sais qu'on se connaissait avant. Oui. On se connaissait. Oui. On se connaissait. Ah. Dormez dans la joie aujourd'hui. Je sais que vous allez rêver de l'argent. Vous allez rêver que vous avez vu tôt. Vous allez rêver. Vous allez rêver vois toi dans la voiture des tours là. Quand hein, tu as te conduit ça. Parce qu'à un moment, tu auras une fois comme ça dans ton parking. Je vais rendre les Africains riches. Avec le pouvoir de vous te penser. Le pouvoir de vous te penser. Oui. Ah oui, oui, oui. Vous te pensez. Oh... Oui, oui. Pour certains d'entre vous, on a vécu ensemble. On a, on entendu, comment se retrouver ici Ok. J'ai oublié de passer une bonne nuit. Et est passé seulement. Parce que j'ai eu, eu une... Euh, comment dire, dit? A burst. A burst of energy. I was like, I need to share this with these guys. I need to. I need to give you this, this kind of money. I need to drop it. Donc j'ai eu un, un, le jet privé pas déposer l'argent. J'ai dit qu'il doit venir vous donner un peu là. Je viens un peu verser ça sur les toits de vos maisons. Vous recevez ça pour cette nuit. Vous avez suivi là. Vous avez suivi là. Bientôt, vous allez voyager sans souci. Vous serez entre deux avions. Les devises d'argent. On vous donne gens en dollars. L'argent va venir de toutes les devises du monde entier pour vous. Oui. Toutes les devises. On décrit de la Chine. On dit je vais envoyer dans la devise chinoise. Je savais c'est combien oui. Je vais envoyer les dirhams. Je vais envoyer les naras. Je vais envoyer les. Oh, les ne pas. Money is coming. La gente des pays. Ça va te localiser. Ça va te... On va te... Je dis que... Ça va te trouver dans ta maison là-bas à Bafoussam. Oui. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que vous voulez qu'il reste encore. Oui. Mais il ne reste pas. Je n'ai pas... j'ai pas un un peu là-bas. Il y a un bon vent qui passe là-bas. Oh, Vanessa avait le spa au pied gore là ok Vanessa on t'attend alors tu finis le spa tu viens nous trouver on est dans le sauna t'as compris il faut qu'on libère un peu les ports là oui Bye bye. et c'est que vous êtes comme ça baba Quand c'est l'argent comme ça là il y en a ici là que, que vous aimez le genre de direct si le direct de l'argent Ha! Le oui, mon jet privé. Oh, euh, mm -hmm. Je vous connais. Mmh. Les, les argentins, les argentiers. Mmh. L'argent est sur vous. Cap nous Tu rires. Moi, je vous connais l'argent est bon l'argent est sweet l'argent c'est mon meilleur ami eh, l'argent est doué. sans l'argent ton mari ne peut pas te faire plaisir ça veut dire que l'argent dépasse même le mari l'argent a un rôle plus élevé que celui du mari oh, sérieuse this this. l'affaire est sérieuse, hein? est sérieuse oh. Oh. chérie on va manger l'amour on va boire de l'eau même la facture d'eau se paye même pour boire l'eau là, tu as besoin d'argent, non? Vous comprenez alors? Mais argent est nécessaire dans votre vie. Ok, allez danser. Mettez votre musique, vous dansez. Que la joie si vous accompagne tout au long de la nuit. Recevez vos délivrances, recevez vos délivrances, vos ouvertures de portes. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je lui ai dit que je suis contente. J'ai l'argent, non. À ton avis, qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un contente? Hein? Là, non. Là, non. Toi aussi, on porte 15 millions de dollars, mais tu ne seras pas contente. Hé! Hey! Hé, hey, dis-moi, je dois aller rire où? Je dois aller rire, c'est qu'un plateau de télé. Et je dois rire combien de temps? Vous parlez de quoi? Hein? Hein? <rire> Je n'aime pas l'argent, tu sais. Ce n'est pas l'argent qui fait tout dans la vie. Ce n'est pas, laisse-moi ton journalisme là. Il n'y a personne qui te regarde. Dis ta vraie vérité. C'est pas les caméras cachées, ma chérie. Bye bye. Je vous connais. Vous aimez trop l'argent. Laissez, pardon, bye. Je vous connais déjà. Bye, Ren Foster. Je vous vois. Je vous vois. Vous allez me bombarder les commentaires ici là. Quand c'est l'argent. Et sans qu'il y en ait parmi vous, c'est que c'est maintenant que vous vous permettez même d'aimer l'argent. Hein. Maintenant que tu te permets un peu. Que bon, j'aime l'argent, tu sais. Non, baby, I love money. Money loves me. I love money. Money loves me. J'aime l'argent et l'argent même. J'aime l'argent et l'argent même. J'aime l'argent et l'argent même. L'argent aime mon sac à main. L'argent est mon porte-monnaie. Ou oh, l'argent aime mon compte bancaire. L'agent aime mon compte bancaire L'agent aime mon compte bancaire L'agent aime mon sac à main L'argent m'aime de tous les côtés L'agent vient à moi de tous les côtés Oh l'argent, l'argent, l'agent aime mon nom L'agent aime s'associer à mon nom Oh je suis riche et prospère Oh, je nage dans l'argent. Je verse l'argent sur mon lit, je me couche, ça, je, je dors je suis ma avec l'argent. Mmh, l'argent est sucré. L'argent, mon frère. L'argent. Écoutez, vos amis doivent vous connaître. Vos employés, vos patrons doivent vous connaître. Jocelyne, un jour, j'ai un ex. Il croyait qu'il me suitait. Il il, me faut, il revient vous de ses voyages. Mais pourquoi tu es contente comme ça? Tu as reçu l'argent, non? J'ai dit, Oh my God, tu me connais? Tu me connais? Tu me connais? Tant que ton entourage ne confirme pas que tu aimes l'argent, ma chérie. Tu prétends encore. Avant, on connaissait que tu es passionné du gars là. Hey, la fille, si aime le gars, c'est jusqu'à. La fille, si elle est amoureuse de lui, quand tu prononces son nom, elle veut seulement mourir. Tant que ton entourage ne te dit pas que tu aimes l'argent, tu n'as pas encore passé le test. Non, non, non. Tu n'as pas encore passé le test. Bye bye. Bye. Va t'entraîner. Entraîne-toi encore cette nuit. Entraîne-toi. Tu as encore peur d'exprimer de de, ton amour pour l'argent en public. C'est pour ça qu'il a peur de toi en privé. Il ne vient pas dans ton compte. Et tu veux l'argent d'abord Non, au lieu de demander que payez-moi d'abord. Dis-moi combien vous allez me payer. Quand je dis avec quelqu'un que dans la conversation, Il ne veut pas que je parle d'argent. Je n'aime pas parce que c'est que ça c'est le problème de demande. On doit parler des paramètres et on doit parler de l'argent. On doit parler de l'argent. L'argent c'est le gros éléphant rose dans la pièce. On ne doit pas l'ignorer. Parlons de lui. Parce que de toutes les façons, tout, tu as assis à côté de moi parce que tu passes à cause de l'argent. Mais pourquoi on va faire comme si on l'ignorait Soyez sincères avec vous-même. Bye. On va attacher ce direct C'est quoi, avec vous Bye. Ah ah.